Mi-mars, nous devions nous envoler pour Singapour pour partir à la découverte de son vibrant écosystème d'innovation. L'évolution de la situation sanitaire en France et dans le monde nous a conduit inexorablement à revoir nos plans. Nous avons toutefois tenu à maintenir cette exploration en tirant parti des merveilleux outils digitaux à notre disposition. Salut en dépit des aléas techniques Hello Hello et des problématiques de confinement, like a, uh, it, in, in uh, uh, uh... nous avons continué à collaborer et avons pu interroger à distance les acteurs de cet écosystème. Hello! Hello, bonjour. Hello. Nous vous en livrons nos principaux points d'étonnement. La République de Singapour existe depuis moins de 60 ans. C'est une cité-état d'une superficie de 720 carrés, c'est-à-dire qu'elle est 17 fois plus petite que l'Île-de-France. C'est un pays qui dispose donc d'un territoire terrestre très limité, de ressources naturelles également très limitées, ce qui l'a poussé à faire de l'innovation d'une ressource stratégique. On est donc dans une situation qui est finalement assez similaire d'un pays comme Israël, euh, qui a pu être défini comme Startup Nation, et qui pourtant est un pays très petit avec des ressources naturelles limitées, notamment en eau, ce qui l'a conduit à, à développer des efforts considérables pour euh, développer des technologies et des techniques, notamment en matière de désalinisation. À Singapour on est dans une situation finalement assez similaire avec un pays qui a développé des efforts considérables pour devenir autosuffisant, pour innover et qui est maintenant reconnu comme un expert mondial en matière de traitement des eaux. Et donc c'est un exemple finalement assez frappant de la nécessité pour Singapour d'innover, pour survivre et pour se développer économiquement. Singapour a pu être caractérisé d'Eldorado de, des startups ou de paradis des startups. C'est notamment lié à son environnement juridique et fiscal très avantageux pour la création d'entreprises. Il suffit de quelques jours pour immatriculer sa société. Pendant trois ans, une société peut bénéficier d'allègements d'impôts sur les sociétés. L'accès au financement est également très facilité à Singapour et les levées de fonds font partie intégrante du paysage du pays. En 2019 par exemple, 800 milliards de dollars ont été investis dans des startups de la fintech à Singapour. Le pays dispose également de très bonnes infrastructures, notamment en matière de communication et de logistique, ce qui facilite l'installation des startups. Et puis les startups bénéficient d'une offre d'accompagnement absolument exceptionnelle entre incubateurs, accélérateurs, espaces de coworking, toute une série d'infrastructures et d'équipements qui leur permettent de développer leurs solutions, leurs technologies. Le pays est donc particulièrement attractif pour les startups, de par la maturité de son écosystème entrepreneurial et d'innovation. Un autre élément caractéristique de l'écosystème singapourien, c'est le rôle qui tient le gouvernement de Singapour. Beaucoup des interlocuteurs que nous avons interrogés ont souligné ce rôle et nous ont présenté l'État singapourien, le gouvernement singapourien comme un État gouverné comme une entreprise. Il faut savoir qu'il n'existe qu'un parti politique à Singapour qui a été au pouvoir depuis sa naissance, le PAP, ce qui fait que le pays a été peu soumis aux effets et aux aléas de l'alternance et a pu bénéficiait d'une grande stabilité dans ses orientations stratégiques à long terme. On est donc sur un modèle politique beaucoup plus stable que ce que l'on peut connaître en France qui permet d'élaborer des visions stratégiques à long terme et de les exécuter comme c'était prévu. En ce qui concerne les startups et l'écosystème entrepreneurial, l'objectif était de devenir le hub asiatique de l'innovation. Il y a donc eu des investissements massifs pour aller en ce sens et réaliser cette vision stratégique. intéressant dans l'écosystème de Singapour c'est qu'il est bien souvent envisagé comme un hub, une plateforme vers les pays d'Asie du Sud-Est c'est une position finalement assez historique de Singapour qui a longtemps constitué un point de passage obligé dans les routes maritimes entre l'Europe et l'Asie. C'est un pays qui a toujours été considéré comme un carrefour un point de passage et l'écosystème de start-up aujourd'hui fonctionne sur ce même principe d'ouverture l'extérieur et vers le marché, les marchés d'Asie du Sud-Est. Une start-up qui se crée à Singapour n'a en réalité pas d'avenir à Singapour. En revanche, beaucoup de start-up qui se créent dans cet écosystème, qui développent des technologies digitales, vont pouvoir adresser les, le marché d'Asie du Sud-Est qui représente près de 600 millions de personnes, qui sont toutes équipées d'un mobile et qui peuvent donc constituer des marchés très importants pour des startups qui vont développer des technologies, par exemple dans le secteur de la fintech ou dans l'univers digital en général. Un dernier élément qui est ressorti de manière saillante de nos entretiens, c'est le caractère particulièrement resserré de l'écosystème singapourien. Singapour est un écosystème très dynamique, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'événements ont lieu, ce qui fait que les acteurs de l'écosystème finissent par tous se connaître, euh, interagir et former une petite communauté avec des liens de proximité très forts. Le monde de l'innovation de Singapour serait finalement un tout petit monde, euh, ce qui peut s'accompagner d'effets d'image assez forts, tout le monde voulant en être et voulant, voulant faire partie des happy few. Cela peut être également associé à une forme de guerre des talents, notamment dans les métiers du digital. Les euh, acteurs de cet écosystème passant d'une entreprise à une autre, euh, ce qui peut euh, participer à, à ce qu'ils se connaissent mieux les uns les autres, mais également engendrer des problématiques de turnover assez importantes pour les entreprises. Vous retrouverez l'ensemble euh, de ces points d'étonnement détaillés dans un dossier euh, spécialement dédié à Singapour dans le rapport de notre recherche collaborative. Vous pourrez également y retrouver...